En fait, j'ai rencontré Frédéric pour euh, le petit arbre qui voulait devenir un nuage, euh, par Albin Michel Jeunesse, qui me l'a présenté. Et euh, on s'est rendu compte, enfin, je me suis rendu moi j'étais déjà fan de Lulu Vroumette, hein, et euh, d'ailleurs j'en avais parlé dans un de mes romans. Et on, je ne savais pas qu'il était alsacien, enfin qu'il vivait en Alsace, donc on s'est rencontré à Strasbourg et on ne s'est plus quitté. On a ensuite fait euh, le cimetière des Maudoux, on a fait Mazette, et je crois que c'est après le cimetière des Maudoux, euh, c'est lui qui m'a demandé euh, de, de réécrire Le Petit Pousset, parce que c'était son rêve de, de l'illustrer, et ben, comme je, je, je n'arrive pas à lui dire non, <rire> donc je lui ai dit oui, sans réfléchir, et après j'ai relu l'histoire du Petit Pousset, et je me suis dit, Dieu, comment je vais faire pour... pour euh, pour raconter cette histoire horrible. Euh, C'est pas trop mon genre littéraire à la base. Et, et donc j'ai pris cette, cette, cette, cette posture de faire à la fois de la poésie, des alexandrins, pour mettre un peu de douceur dans, dans, dans l'horreur, et, euh, et d'aborder euh, l'histoire la, la, la, avec les émotions des personnages. Puisque c'est ce que j'essaye de faire dans mes romans. Donc je me suis dit, on va essayer comme ça. Le Petit Poussé, en effet, c'est un, une histoire qui m'avait beaucoup marqué euh, je, quand j'étais très jeune. Et j'ai toujours euh, eu envie, en fait, euh, elle m'a toujours très intéressée cette histoire. Et j'ai toujours eu euh, très envie d'illustrer. Et je me suis dit à un moment donné, euh, voilà, c'est peut-être le moment. Je, je sortais d'un grand album de mer et le, le, j'ai eu un, une espèce de l'appel de la forêt qui, qui était suffisamment euh, puissant. Et c'est là, c'est à ce moment-là que j'ai demandé à Agnès du coup de, de m'écrire une, une adaptation. Voilà. j'étais euh, à peu près certain, euh, même complètement certain qu'elle allait me faire quelque chose de très intéressant et euh, en respectant euh, l'histoire euh, originale et, euh, et avec justement sa, son écriture, sa sensibilité, son, euh, son, son, son, son, son génie d'écriture. Euh, euh, voilà, quand euh, il a fallu se mettre au travail, je, en fait, le souvenir que j'avais du petit Pousset, c'était les petits cailloux, c'est tout. Euh, ce qui est le cas, je pense, pour la plupart des gens. Mais les bottes de cette lieu, je ne remettais pas dans ce compte-là. C'était très très vague pour moi. Donc j'ai relu, j'ai regardé les différentes versions qui existaient. J'ai relu vraiment euh, en détail. Et après, je ne sais plus trop. Mais je crois que je, je je me suis dit, je prends l'histoire de base, alors effectivement avec les détails, mais il y a un enchaînement assez, assez simple. Et puis, j'ai dû le réécrire au fur et à mesure. J'avoue que ça fait déjà un, un petit moment, mais en tout cas, je voulais rester vraiment dans, dans la, le, le petit pousset traditionnel. Euh, et en plus, je, je, je, je pense que ces dessins sans qu'il soit fait, m'ont inspiré pour l'histoire, c'est-à-dire que je, je connais son univers, euh, je, je, sur, surtout son univers autour de la forêt, et je pense qu'en écrivant l'histoire, j'étais dans dans ces dessins déjà. Alors, bon, pour ce qui s'agit de, de la technique, euh, enfin, c'est de l'acrylique en fait. Hein, voilà, c'est de la peinture euh, acrylique sur papier. Voilà. Euh, sinon après, j bon. Euh, avant de, de passer à, à ce travail hein, un peu un peu un, un peu minutieux à la couleur comme ça, euh, je, je, je passe par un, un, un gros travail de, de, de crayonné. Voilà d'abord. Alors d'abord en tout petit où je, où je, où je, je fais là, mes, mes choix du coup de, de mise en page, de cadrage, de de, de, des recherches de personnages aussi, tout ça. Voilà, il y a tout un, un travail en amont comme ça qui est, qui est, qui est très important, hein, qui, qui fait qu'à un moment donné, euh, le, le, le, le livre existe déjà. Enfin, je commence déjà vraiment à, à le voir. Et Agnès et, mon, et notre éditeur aussi commencent vraiment à, à voir de, de, où, où je veux aller. Et puis, euh, à, sur cette base, une fois qu'on qu en a discuté, qu'elle était un peu, un peu validée et, euh, et, et qu'elle paraît euh, du coup euh, évidente. Du coup, je passe à la, à la couleur. Alors là, c'est un, un boulot beaucoup plus long Enfin, en, en termes de, de temps de, de, de travail. Donc, du coup, assis à ma table, euh, pour répondre à la question, enfin, voilà, c'est un, un, un travail, euh, enfin, un temps qui est agréable, mais, mais qui, euh, qui, qui est plutôt, plutôt long. Voilà, mais, euh, mais agréable. Quand on réécrit un conte, euh, je pense que ce n'est pas intéressant de le réécrire de la façon dont il avait été fait à la base. Donc, il fallait que je trouve quelque chose de plus original. Et. Comme j'avais ce problème d'histoire de, de, assez horrible, je, je me suis dit comment je fais pour, pour, euh, pour y mettre un peu de lumière Et je suis passée par la poésie, parce que j'aime écrire des poésies, j'aime beaucoup jouer avec, avec les mots, avec les alexandrins. Je trouve que pour les enfants, en plus, il y, y a une musique dans, dans la lecture, parce que j'espère que c'est les parents qui vont leur lire, euh, pour les plus petits en tout cas, et donc il y a une musique, ils vont entendre une musique et pour moi, tout est lié entre le dessin, les mots, la musique, c'est un tout. Et donc, ça m'intéressait d'aller de, de, de, vers ça, vers la poésie. Et puis, je ne voulais pas tout faire en alexandrin non plus. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui peut être intéressant par rapport à ce petit pousset pour sortir de la narration de base eh ben, C'est de, de se mettre à la place des personnages et d'essayer de, de transmettre à l'enfant ce que le personnage peut ressentir dans cette histoire J'ai Je n'ai pas une image complètement définie euh, à, à la base. Je, je me laisse toujours la, la, la possibilité de la, de la surprise, la, sur, la, la possibilité aussi de d'un hasard qu'à un moment donné je vais décider de, de, de garder. Et, euh, et alors souvent l'image que, que, que je peux sortir ou le personnage à un moment donné que je peux créer, il, il peut être des fois euh, un, un peu différent euh, d'une du, euh, enfin, du, idée que j'en avais au départ. Hein, euh, mais des fois c'est mieux. Voilà, enfin il sait mieux quand c'est mieux et, euh, et des fois c'est juste différent voilà et euh, parce que l'image elle est assez elle est assez floue hein, c'est plus des intentions par rapport à des du coup, par rapport à des réflexions voilà, par rapport à, à, à ces personnages notamment le personnage de l'ogre j'ai tout de suite euh, euh, eu envie d'en faire quelqu'un de d'élégant quand même euh, qui corresponde un peu à sa classe euh, aristocratique comme ça donc euh, vraiment avec euh, exagérer le côté euh, enfin voilà sa grosse, euh, sa grosse fraise des habits très, très dorés une, une grande élégance aussi avec ses, ses, ses bottes et tout qui est quand même euh, enfin, tout des, euh, enfin des, des, des habits euh, qui, qui qui, euh, qui disent une certaine noblesse en fait euh, voilà donc euh, je suis pas rentré dans le dans la caricature de, de l'ogre un peu euh, un peu euh, enfin voilà habillé en guenilles, euh, enfin un peu genre troll un peu déforé tout ça j'en ai vraiment voulu j'ai vraiment voulu en faire un, un per... parce que c'est aussi un conte social pour moi c'est on a souvent une lecture euh, un peu psychanalytique un peu des décomptes et tout ça et moi je trouvais que ce, ce conte quand on a une lecture sociale de ce conte c'est aussi très intéressant aussi justement euh avec ces bottes de 7 lieu qui, qui sont comme un, une espèce d'ascenseur social, si on veut. Voilà, c'est-à-dire que le, le, le petit poussé s'empare des, des, euh, de, de, des privilèges aristocratiques de, de, de, de l'ogre et il renverse complètement, euh, du coup, le, le, le, cette, cette hiérarchie. Donc, du coup, c'est quand même très intéressant, en étant un peu malin, c'est est le plus petit, et en même temps, l'ogre, il vit en mangeant, enfin, le, en, en mangeant les pauvres aussi. Il y a aussi cette dimension-là qui est assez intéressante. Et donc du coup, voilà, j'ai forcé du coup, ce, ce, ce trait en, dans, dans la création de mes personnages, voilà, en, les, en les typant comme ça, de, de cette manière. En plus, quand le personnage parle à la première personne, je pense que l'enfant peut mieux comprendre, peut mieux, pas forcément s'identifier, mais peut mieux comprendre l'émotion, la, la, la, euh, la problématique, le... le euh, les, les, les, les raisons pour lesquelles... Par exemple, la, la, la femme de l'ogre, on se rend compte qu'elle est, elle est, elle est tellement malheureuse de, de les accueillir en se disant ils vont être mangés, mais... mais elle le fait quand même parce qu'elle ne peut pas non plus les laisser se faire dévorer par les loups. Enfin, elle est dans une ambivalence et c'est ça qui m'intéressait. C'était de, de montrer qu'on peut avoir des idées reçues sur quelque chose qui a déjà été écrit, puis on peut, on peut le voir peut-être un petit peu différemment. Et que les émotions de, chaque, de chacun appartiennent à chacun en fait. de, de, de cette planche là que j'aime beaucoup parce que c'est un moment de enfin pour moi c'est le moment le plus terrible euh, au final euh, de, de, de, de l'album il y a un espèce de moment clé comme ça où on est dans une, une espèce de terreur euh, totale on est euh, on, on se met forcément à, à, à la place je sais pas si certains se mettent à la place de l'ogre mais on se met surtout à la place des, euh, de, donc des, euh, des sept frères euh, qui sont donc enfermés dans, dans, dans ce tronc euh, euh, l'ogre vient de faire sa, sa, sa boulette et il compte sur la colère pour apaiser la, la souffrance, comme le, le dit, si, si, comme l'écrit si bien Agnès. Et donc on, on est dans ce moment-là où ils sont comme tous ensemble dans le ventre de leur mère, la très protégée comme ça. C'est aussi une belle image que que qu'Agnès qu a faite. Et, et donc c'est un moment de, de, de, de bascule comme ça, de tension ou là, enfin là. Mais alors c'est, c'est vrai que ce compte est, est horrible, hein, mais mais ça donne une ça donne une, une limite à, à, à, à l'horreur et à la terreur. C'est-à-dire qu'on la montre et du coup, elle est plus limitée donc on peut l'appréhender. La, voilà. Et c'est vrai que c'est ça que je trouve intéressant. Dans le fait de montrer l'horreur, les, les, euh, c'est qu'on lui donne une limite. Voilà. Parce que ce qui est horrible, c'est quand, euh, quand elle n'a pas de limite, du coup, on ne peut pas l'appréhender et c'est là qu'on on ne peut que être débordé et, et envahi. Alors que là, on a une limite. Ouais, souvent, quand on voit le monstre, on a on a moins peur, ça y est, on dit ok, c'est ça. Donc là, c'est ça. Bah là, le nous, euh, tout de suite, me fait penser au nous, euh, Frédéric et moi, parce que c'est vraiment, la, à mes yeux, c'est la rencontre d'une vie, euh, à la fois professionnelle et personnelle, et euh, on est devenus amis tout de suite. Il euh, y a un lien très fort qui nous unit, et, et dans le travail, je pense que ça se ressent aussi, c'est-à-dire que je... Quand j'écris, je pense à ses dessins, euh, et lui se cale sur mes mots, on, on en discute ensemble, et, et c'est un vrai travail en commun. Donc un, je pense qu'on a une définition du nous euh, qui, à mes yeux, est très belle. Alors, nous... Euh... Bon, alors j'espère que Agnès dira, euh, euh, elle et moi. Mais moi, évidemment, je veux dire euh, nous, oui, bien sûr, pour ce qu'il s'agit de de de, de, de de de cet album, de la littérature jeunesse, de, et puis de notre amitié aussi, qui est très très très sincère. Mais euh, après nous, enfin quand on me dit nous, je dis nous, les êtres vivants, ou alors nous, les humains, euh, ou nous, les euh, les pillots, euh, ou, euh, ou nous, moi et moi. Enfin voilà. Enfin ça, ça veut ça veut dire beaucoup de choses. Hein, et on peut élargir en effet. Euh, euh, ça euh, à, à l'infini, voilà nous les, les atomes, je sais pas <rire> voilà.